Nous avons ici euh, la configuration par défaut de Tradovet, donc en compte démo. Alors si vous voulez vous configurer vous-même les écrans comme vous le souhaitez, eh bien vous pouvez tout fermer. Vous voyez ici, vous fermez tout ce qu'il y a à l'écran. voyez la croix de chaque fois une petite croix en haut donc vous avez un écran vierge ensuite vous allez ici à gauche sur add module donc vous décidez par exemple de rajouter un module donc vous cliquez vous le mettez sur l'écran et vous cherchez donc ce que vous souhaitez alors ici je prends le microdax FDXSU1, faites attention parce qu'on euh, peut se tromper facilement, j'avais d'abord pris le mini DAX donc faites bien attention donc vous avez une page avec tous les, tous les indices euh, donc tout ce que vous pouvez prendre et vous voyez FDXM c'est le mini DAX, FDAX le DAX et le micro DAX c'est FDXS donc vous tapez FDXS vous allez voir donc fdxs vous voyez vous prenez celui là vous sélectionnez et voilà donc vous avez euh, déjà donc le carnet d'ordre ensuite pour rajouter autre chose donc par exemple un chart vous pouvez décider où vous le mettez sur l'écran je le veux à droite donc je lâche là et vous mettez la même chose donc vous sélectionnez et voilà. Donc j'ai cette configuration-là, après vous pouvez changer bien sûr tout ce qui n'y a pas à l'écran. Ensuite je vais encore mettre un autre module, donc je vais rajouter chart encore mais je vais mettre les tpo donc ce que je veux c'est toujours le microdax voilà et ensuite donc vous pouvez reculer comme vous voulez les différentes fenêtres, très facile à configurer. Et ici donc euh, je souhaite, vous voyez vous pouvez changer les indicateurs, vous pouvez les supprimer, vous pouvez en rajouter et ensuite si je vais là, donc je ne veux pas les bougies japonaises, ce que je veux c'est le TPO, voilà donc je fais Save et là donc j'ai le TPO. Donc le market profile vous pourrez le configurer comme vous le souhaitez. Donc vous voyez c'est hyper facile à configurer et vous pouvez rajouter donc euh, ce que vous voulez, donc mettre encore d'autres euh, valeurs si vous le souhaitez. Donc c'est hyper facile à configurer et si vous voulez retourner donc à la page par défaut, donc à configuration par défaut, vous sélectionnez ici. Et voilà donc vous avez votre espace par défaut qui apparaît voilà non ici il m'a pas mis celui par défaut donc on va faire reset défaut workspace voilà donc ça c'est la configuration par défaut vous voyez et ensuite je vais reprendre donc ftx c'est ce que je viens de créer voilà donc je suis en MicroDAX, donc j'ai ma configuration par défaut, celle que je souhaite. Donc vous pouvez la, la configurer, la programmer comme vous le voulez.